Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. C'est officiel, il ne reste plus que 5 candidats pour prétendre rôle d'impérateur. Après vérification des votes, les 5 candidats restants sont Leilani Addison, Titus Costigan, Paul Le Salle, Nira Ngo et Iliana Charade. Durant toute la phase de campagne, Kellos Costigan, l'actuel impérateur, s'est tenu en retrait, très certainement pour ne pas biaiser les votes des gens et ne pas influer vers un candidat en particulier. Cela montre une fois de plus à quel point Costigan est un grand homme et on peut supposer que son fils a très certainement hérité des mêmes valeurs. Ceux qui prétendent que la postulation de Titus mettrait en péril le parti universaliste oublient qu'il est né pour diriger un empire tel que celui-ci. Et les accusations visant à dire que Titus serait à l'origine de la campagne de dénigrement de la haute secrétaire Charade sont infondées. Quoi qu'il en soit, si le parti universaliste ne se ressent pas très vite, c'est justement le parti centraliste qui risque de gagner puisque Paul Le Salle pourrait profiter des dissensions internes pour gagner des voix. D'ailleurs, il a affirmé récemment qu'il était le seul à pouvoir proposer simultanément ce que propose Charade et Titus, une très grande expérience de gestion du gouvernement et un agenda libéral. Dans certaines zones de l'Empire, on pense que la partie est déjà terminée puisque les citoyens de Terra ont fêté la semi-victoire de la sénatrice Ngo en organisant un rallye, estimant que Terra n'est plus qu'à quelques mois de devenir la nouvelle capitale de l'Empire. On peut se demander s'il est judicieux de déplacer la capitale de l'Empire dans un lieu où l'on fait n'importe quoi à la moindre occasion. Quoi qu'il en soit, la sénatrice Ngo a promis la publication d'un document détaillant tout son programme, pour le cas où elle serait élue. Espérons que son programme ne consiste pas à déplacer tout ce qui existe dans l'Empire. Pour finir, contre toute attente, la Glennie Addison a réussi à se glisser dans le top 5, très probablement grâce à ses propositions pour le moins audacieuses, puisqu'elle a l'intention de lever les restrictions concernant l'intelligence artificielle, malgré le fait que ces dispositions ont été mises en place pour sauver des vies. Mais elle prévoit également de dépenser l'argent public dans d'obscurs projets scientifiques, dans des écoles publiques pour le moins défaillantes, et pour finir, financer un projet dont on ne sait pas si on verra la fin un jour, le saint émond Quoi qu'il en soit, je suis certaine que les citoyens avisés sauront faire le bon choix en octobre prochain. Passons maintenant aux réjouissances de la semaine, puisqu'une vidéo d'annonce de l'Invictus Launch Week a été diffusée. Dans cette vidéo, nous avons notamment pu voir le très attendu, F8, qui a fait beaucoup de remous sur les réseaux, puisque les heureux détenteurs du dit vaisseau craignent qu'il ne soit mis en vente, Anvil ayant promis que le véhicule ne serait réservé qu'aux clients les plus fidèles. En parallèle, les rumeurs vont bon train sur ce que nous pourrons voir ou non durant cet événement. Cependant, il est vrai que les organisateurs se sont surpassés, puisqu'une nouvelle plateforme a été construite en seulement une journée autour de la station en orbite de Harcorp plateforme assez grande pour accueillir des vaisseaux tels que le javelin. Javelin qui est par ailleurs mis très en avant sur la fiche de l'événement. Bref, n'oubliez pas de vous rendre arrêt à Réa 18 au Baby Caution Center le 22 mai pour ne rien rater. Jeudi, la prison Clécheur s'est exprimée sur les nombreux problèmes qui ont été soulevés par la population depuis l'ouverture et s'engage à les régler le plus vite possible. Toutefois, l'administration nie fermement les allégations selon lesquelles il y aurait des fuites massives de prisonniers. Ils ont également présenté un programme d'activité que les prisonniers pourront effectuer d'ici quelques mois afin de permettre une meilleure réinsertion dans la société. La chaîne de garage Pimp My Ship vient de déclarer qu'ils ont reçu une autorisation gouvernementale leur permettant de personnaliser les peintures des vaisseaux civils. Un communiqué devra être publié très prochainement pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette personnalisation et ce que cela implique pour les citoyens. Pour finir, vendredi, un groupe d'architectes était présent pour discuter